Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux. Euh, comme on l'a dit, tous les mois, tous les premiers dimanches du mois, vous aurez le droit à ce petit rendez-vous. Alors déjà merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé euh, bah, au premier épisode je suis très content de voir que sur Naughty Dog Mag aussi cela vous plaît et qu'il y a eu un gros succès avec pas mal de, de questions au point où euh, je n'ai pas pu prendre toutes les questions, il y a déjà des questions qui apparaîtront dans l'épisode 3 qui arrivera début mai, euh, j'ai eu assez pour faire une vidéo mais pas deux de toute façon on l'a dit pour le moment on va rester à un épisode par mois, mais je suis très content de voir que vous vous prêtez au jeu, que le contenu vous plaît, très content de voir que des abonnés Rockstar Mag ont pu découvrir Naughty Dog Mag avec ce concept que des abonnés Naughty Dog Mag ont pu découvrir ce concept qui était déjà présent sur Rockstar Mag. bref c'est génial et du coup et eh ben let's go on passe pour un deuxième épisode une vingtaine de questions où à nouveau je réponds à, ben, à vos questions c'est parti on commence avec Dylan est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a une la bande d'annonce de la série The Last of Us alors non pour le moment la seule chose que l'on a eu d'officiel c'est des éléments au niveau du casting bien entendu, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo pour vous rendre sur le site de Naughty Dog Mag et précisément sur la fiche de The Last of Us par HBO où vous allez avoir tout le casting que l'on connaît à ce jour. Et la seule chose officielle, le visuel officiel, c'est une image de Joel et Ellie qui a été partagée par Naughty Dog lors de, du The Last of Us Day en septembre dernier, c'est tout. Sachant que la série est prévue pour 2023, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à un premier trailer avant la fin de l'année si on a de la chance peut-être au The Last of Us Day mais surtout à mon avis début 2023. Lucas Sensei, coucou Naughty Dog, est-ce que vous pensez que la série de Last of Us sera sur Netflix Alors attention, Naughty Dog Mag, nous sommes un magazine de fans sur Naughty Dog et pas Naughty Dog. Et non, malheureusement, c'est d'ores et déjà annoncé, ce sera sur HBO Max, la plateforme de HBO. Euh, et on espère que d'ici 2023, cela sera arrivé en France, sinon il y a de grandes chances pour que ce soit sur OCS. Alberic Lomazis, salut Chris, bravo pour ce concept de vidéo, j'aurais une question, penses-tu qu'il pourrait y avoir un DLC sur le personnage d'Abby dans The Last of Us Hélas non, puisque Naughty Dog et notamment Neil Druckmann ont d'ores et déjà confirmé qu'il n'y aurait pas de contenu solo sur euh, The Last of Us Part 2 malheureusement. Donc euh, non, même si ça aurait pu être très intéressant. Et je pense que comme on joue la moitié du jeu Ellie, la moitié du jeu Abby, euh, ils n'ont pas trouvé cela utile. Solato02, très cool de réutiliser le concept pour Naughty Dog Mag. Du coup, penses-tu que le remake de The Last of Us 1 aura des éléments en commun avec la série HBO Alors déjà, merci et content de voir que tu apprécies le concept ici. Et oui, clairement, ça a déjà été annoncé. Enfin... Non, ça n'a pas déjà été annoncé puisque rien n'a été annoncé pour le remake de The Last of Us, mais, euh... mais oui, oui, je pense. Je pense et c'est d'ailleurs justement pour cela que le remake arrive, la série arrivera en 2023. Il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent le remake pour fin 2022. Je le vois aussi en 2023 pour faire une grosse année, on va dire, euh, anniversaire. Pour fêter les 10 ans de la série The Last of Us. Et je pense que ce remake serait parfait. Puisque comme dans la série The Last of Us, on va avoir des moments inédits, des séquences inédites, des personnages inédits, des scènes inédites. Je pense que ce serait bien de rajouter des, ces séquences-là dans le jeu. Sébastien Lob, salut Chris, j'ai une question concernant The Last of Us 3. Est-ce que tu penses que Naughty Dog va mettre un nouveau personnage ou bien est-ce qu'ils vont mettre Ellie et Abby encore merci pour toutes ces vidéos Continue comme ça, j'adore euh, tes vrais ou faux. Alors merci à toi et aujourd'hui honnêtement je ne sais pas, on le sait, on l'a dit dans le premier épisode de Vrai ou Faux, The Last of Us Partie 3 est actuellement en pré-production, c'est-à-dire que même Naughty Dog ne sait pas vraiment, n'a pas encore le scénario définitif, donc pour moi il est bien trop tôt pour pouvoir se positionner et, par et parler de là-dessus. Même si je vois mal Naughty Dog abandonner Ellie et vu l'impact que Abby a eu, je pense que même si on la contrôle pas, il y aura une référence et sans doute une apparition d'habit. Lulu Berlu, j'aime beaucoup le concept bravo, continue comme ça. Un remake de The Last of Us sur PS5 signifie-t-il du nouveau contenu, comme par exemple un nouveau DLC. Alors, nouveau DLC, je n'irai pas jusque-là. En revanche, il y a beaucoup de remakes, on a pu voir par exemple avec la Spyro Ragneten Trilogy, où il y a eu des cinématiques qui ont été rajoutées, voire certains passages du jeu, peut-être aller une heure sur l'ensemble du jeu, avec une scène de 5-10 minutes par-ci, du gameplay de 10-15 minutes par-là, qui ont été rajoutés. Donc il est très probable que le remake puisse proposer euh, du contenu inédit. Mais il ne faudra pas s'attendre non plus à un DLC de 8 heures par exemple. Tu vois, Si on a déjà 3, 4 cinématiques et peut-être une demi-heure de gameplay en plus, ce serait déjà pas mal. Venus R, j'ai une question par rapport à The Last of Us 3. As-tu des idées ou des théories sur comment pourrait se dérouler le prochain opus T'es es le best. Alors déjà, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Euh, donc je le rappelle, je, ra je rappelle rien d'officiel, hein, puisque même Naughty Dog est en pré-production, donc ils n'ont rien terminé à ce jour. Pour ce qui est de la théorie ou peut-être de l'hypothèse ou peut-être un souhait que moi j'aimerais alors ça va pas plaire à tout le monde parce que clairement euh, moi ce serait Uncharted, c'est le jeu de la bonne humeur etc. Donc je n'avais vraiment pas envie que le jeu se termine mal. Euh, The Last of Us c'est mine de rien un jeu dramatique, c'est un drame du coup euh, pour moi il faut malheureusement que ça se finisse mal. Et du coup la théorie ce serait en fait que euh, l'épisode la, la, 1 c'était la découverte d'Elie, c'était un peu l'innocence d'Elie qui découvrait ce monde post-apocalyptique euh, terrible. L'épisode 2, c'était le moment où Ellie perd le contrôle, où elle fait face à cette brutalité et elle n'était pas préparée mine de rien et elle perd complètement le contrôle en sombrant dans la folie. Et la partie 3, j'aimerais que ce soit la rédemption. Et pourquoi pas, euh, on le sait, les Lucioles existent encore sur l'île de Saint Catalina. Et pourquoi pas en fait, recontrôler Ellie. Parce qu'au final, The Last of Us, c'est avant tout l'histoire d'Elie. Euh, où elle était accompagnée de Joel dans la partie 1. Où elle était confrontée à Abby dans la partie 2. Et donc dans la partie 3, j'aimerais qu'en en fait, on contrôle Ellie. Qui, sur le chemin de la rédemption, Qui part chercher les Lucioles. Enfin... Qui vient à découvrir que les Lucioles existent encore, qui part euh, chercher les Lucioles, et finalement, en fait, qu'on atterrisse à l'aboutissement d'un vaccin, qui est, et que Ellie serve de cobaye, comme elle n'a pas pu servir de cobaye dans la partie 1, et que malheureusement, ça se finisse mal, puisqu'il n'y a aucun vaccin, et qu'Ellie meurt comme ça. Voilà, moi, ce serait vraiment le The Last of Us vraiment dramatique, qui me mettrait en PLS, et qui clôturerait, car je pense que tant qu'Ellie est là, je ne sais pas trop si on peut vraiment finir The Last of Us. Simpo 2.0 version. Pensez-vous qu'on pourrait jouer au multijoueur de The Last of Us Partie 2 sans avoir le jeu en disque ou en démat Normalement, oui, puisque ça a été annoncé comme un stand-alone et un stand-alone, en gros, c'est un, un, un gros DLC indépendant que l'on peut avoir sans avoir le jeu original. Donc normalement, oui. Kina euh, Genaipa, euh, si Naughty Dog prépare un nouveau jeu, penses-tu à un gros jeu genre The Last of Us Uncharted ou bien un petit jeu genre Crash ou Jack Si tu ne sais pas, dis-moi qu'est-ce que tu préférais. Alors honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui si Naughty Dog ferait des petits jeux, c'est-à-dire que même s'ils font un nouveau Jack, euh, alors Crash c'est mort, hein, puisque euh, Crash Bandicoot n'appartient plus, enfin n'a jamais appartenu à Naughty Dog, donc Crash Bandicoot c'est mort. Euh, pour Jack ⁇ Dexter, j'y crois pas. Pas du tout. Si Jack doit revenir à mon avis ce sera par l'intermédiaire d'un remake comme on a eu avec justement Crash Bandicoot ou euh, Spyro. Mais je ne vois pas euh, Jack and Dexter revenir et je pense que cette, ce remake ne serait pas développé par, euh, par Naughty Dog. Mais du coup je pense qu'aujourd'hui quoi qu'ils fassent, ils ne feront plus des petits jeux. Je pense que maintenant ils sont arrivés dans, un, dans, un, dans une étape où ils font que des gros blockbusters, des chefs-d'œuvre comme ça très narratif et je pense que quoi qu'il arrive, ce sera des jeux comme ça. VIDE Hello la team Petite question, une nouvelle chaîne serait-elle possible Si oui, sur quel studio Non, non. Entre Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, j'ai plus du tout le temps. À côté de ça, je suis avant tout journaliste je, pour le média Presse Citron. Donc mon métier de journaliste, Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, c'est totalement en tant que bénévole. J'ai lancé mon association caritative en fin d'année 2021 et je prévois de me lancer sur Twitch. Donc non. Non, j'aimerais, il hein, y a tellement de studios, euh, genre Asobo Studio, le studio français qui font Eplectel, Microsoft Flight Simulator, je suis un grand fan d'eux, j'aime beaucoup Quantic Dream, etc. Mais non, il y, de, de, de, y a eu beaucoup de sites qui étaient en préparation, j'avais commencé à travailler sur CD Projekt Mag, sur Ubisoft Mag, sur Bethesda Mag, alors je vous parle de ça, c'était il y a des années, hein, Ubisoft Mag, c'était en 2014, juste après le lancement de Rockstar Mag, Bethesda je crois que c'était en 2015, et finalement en fait... En travaillant dessus, en développant les sites, j'ai perdu la hype, euh, parce que pour faire ce genre de choses, surtout bénévolement, il faut vraiment être un amoureux des studios, il faut être ultra fan. Et j'aimais beaucoup Ubisoft, j'aimais beaucoup Bethesda, j'aimais beaucoup CD Projekt, mais pas au point de Rockstar et Naughty Dog. Donc non, il n'y aura pas d'autres... De, de, euh... J'ai failli faire un F1 mag hein, sur un site de la Formule 1, mais je me suis dit que c'était bien de rester dans le jeu vidéo. Euh, donc non, il n'y aura pas d'autres fan sites. Sculusa, euh, salut Chris, juste pour savoir si un Discord est prévu pour Naughty Dog Mag. bonne soirée, bonne journée, à bientôt sur la chaîne. Oui, il est déjà en ligne d'ailleurs, tu pourras le retrouver dans la description de la vidéo, tu retrouveras tous les liens pour suivre Naughty Dog Mag, pour me suivre moi également, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Discord, etc. Tout est dans la description de la vidéo. ICO51, salut Chris, j'aurais voulu savoir pourquoi le multijoueur de The Last of Us Partie 2, met autant de temps à sortir étant donné que par exemple dans le multijoueur du premier opus, ils utilisaient des cartes assez identiques au solo donc ils ont fait pareil ici, cela devrait minimiser le travail. Alors tout simplement parce que Naughty Dog a, a, a, s'est fait complètement piéger avec The Last of Us Partie 2 en communiquant beaucoup trop tôt après il y a eu de gros soucis etc vous avez peut-être vu le documentaire sur le récit d'un du, du, je sais plus le titre d'ailleurs j'expliquais en fait tous les gros soucis de développement qu'il y avait eu. Si vous n'avez pas vu le documentaire, il est juste ici. Et je pense que maintenant Naughty Dog joue très prudent et qu'ils vont annoncer leur projet, pas au dernier moment, mais quand ils seront sûrs et certains que ce n'est pas trop tôt. Donc la bonne chose, c'est qu'à mon avis, quand le, le multijoueur de The Last of Us Partie 2 sera dévoilé, on n'aura à mon avis pas beaucoup de temps à attendre avant qu'il qu arrive. Maintenant, peut-être aussi que l'ambition euh, va être décuplée. C'est-à-dire qu'à la base, le multijoueur de The Last of Us Partie hein, 1, c'était vraiment le multijoueur qui était ancré dans le jeu. Euh, là, à mon avis, on va avoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux, au point où c'est un stand-alone, hein, donc c'est un gros DLC indépendant. Donc, à mon avis, on risque d'être agréablement surpris et l'attente en vaudra la peine. Candy -C -C Car, euh, salut Chris, ton Naughty Dog préféré Ouf. C'est compliqué. Euh... Allez, je, je dirais euh, « bah The Last of Us Partie 2 » ou peut-être « le Partie 1 ah. ». Allez, le, c'est trop compliqué. En fait, je change toujours d'avis. C'est très, très partagé entre Uncharted 4, entre « The Last of Us Partie 2 » et euh, « The Last of Us Partie 1 ». C'est voilà, quoi en fait, je veux dire CTR, Crash Team Racing, c'est le jeu de ma vie comme ça, c'est trop compliqué de devoir se justifier parce que voilà, CTR. Migamesta, salut, comment ça va Je m'adresse au professionnel de Naughty Dog, saurais-tu comment on pourrait avoir ou connaître le nombre de joueurs actifs du mode faction J'y joue depuis la sortie PS3 et là je joue sur ma PS5, il y a toujours du monde ce qui est rare, même après autant d'années, ce qui reflète bien la qualité de ce multi. J'aimerais savoir combien de joueurs sont actifs, 1000, 10 000, 100 000. Alors, professionnel Naughty Dog, je ne sais pas, mais en tout cas, grand fan et on espère d'être le, euh, le plus pro dessus, en tout cas. Euh, et malheureusement, non, je ne sais pas, c'est vrai que les, les chiffres ne sont pas communiqués et je me pose la même question sur GTA Online. J'aimerais vraiment avoir un suivi pour avoir vraiment, contrairement, les, les, les nombres de joueurs actifs sur les jeux, mais malheureusement, euh, non, je ne pense pas que l'on puisse y accéder realmbld 02 pensez-vous qu'un nouvel Uncharted pourrait voir le jour prochainement sur console et quel, euh, quel personnage serait présent Alors, il euh, y a eu pas mal de rumeurs effectivement entre, sur le fait qu'un nouvel opus Uncharted était en préparation du côté de Ben Studio avec l'appui de Naughty Dog. Que ben Studio aurait abandonné le programme parce que Naughty Dog euh, aurait eu trop euh, d'ampleur sur le projet, etc. Et on ne sait pas à ce jour si ce projet-là a été annulé ou mis en stand-by. Mais oui c'est possible, surtout que Naughty... Naughty Dog avait clairement dit que Uncharted 4 était le dernier Uncharted, puis Neil Druckmann il y a quelques mois a dit que finalement c'était le dernier Uncharted, la dernière aventure de Nathan Drake. Donc à mon avis la saga Uncharted n'est pas terminée, mais à mon avis euh, pas sûr que Nathan Drake soit de retour, et du coup est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce que moi je vais avoir du mal, j'ai beaucoup aimé Uncharted The Lost Legacy, mais il manquait Nate. Tito El euh, Silicilan, euh, je ne sais pas trop pour vous, mais je tente, euh, je sens un Star Wars par Naughty Dog dans The Last of Us 1 et 2, ils font des allusions. Alors c'est vrai que depuis l'année dernière, on sait que Electronic Arts n'a plus l'exclusivité de la licence Star Wars, euh, du moins dans le monde du jeu vidéo. C'est pour ça que euh, depuis un an... Ce ne sont pas moins de 7 projets Star Wars qui ont été annoncés chez Ubisoft, chez Quantic Dream, Electronic Arts ont annoncé plusieurs. Là, euh, de, dans deux jours, il y a Lego Star Wars qui arrive, etc. Euh, chez Warner, mais je ne pense pas que Naughty Dog... Euh, ils... Partent dans cette direction-là. Il y a énormément de références à la pop culture, une référence également à, à Jurassic Park, etc. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a des allusions à de la pop culture que forcément Naughty Dog va euh, se lancer dans ce genre de projet. Samar Abou Yen, penses-tu qu'il y aura un remake des trois premières Uncharted Malheureusement je ne pense pas. Avant le remake de The Last of Us, c'était Sony San Diego qui devait s'en occuper et justement ils étaient partis sur le premier Uncharted. Ça a été refusé parce que selon Sony c'était un travail beaucoup, plus, euh, beaucoup trop compliqué puisqu'il fallait reprendre le gameplay etc. C'était trop colossal donc malheureusement ça a été refusé donc je ne sais pas malheureusement si ça arrivera. J'aimerais beaucoup mais j'y crois pas. Dernière question de ce deuxième épisode de Vrai ou Faux déjà avec Vassili Vassili. Salut Chris, déjà merci pour toutes tes vidéos et tes bonnes infos toujours claires et pas imaginaires. Penses-tu que la nouvelle licence de Naughty Dog pourrait être la rumeur d'un jeu dans le monde fantastique Je dis ça par rapport au leak like qui a eu, euh, au, au leak qui a eu euh, d'un dessin d'une héroïne en mode guerrière. Continue comme ça. Malheureusement non, on en avait parlé sur Naughty Dog Mag donc de ce leak, mais également de la, du démenti. Alors attention, est-ce que c'est un démenti un peu un dérapage contrôlé pour essayer de, de, de, de calmer la rumeur ou pas. Mais apparemment, c'était simplement le travail personnel d'un des, des artistes qui travaillent chez Naughty Dog qui avait mis ça dans son portfolio pour montrer un peu sur tout ce qu'il faisait autant de manière professionnelle que de manière personnelle dans son travail à côté. Donc voilà, il y aurait vraiment eu un, un, un démenti comme quoi Naughty Dog ne travaillerait pas sur un, un, un jeu héroïque euh, euh, fantasy. Euh, par contre, il y a une rumeur comme quoi il travaille sur un jeu futuriste dans l'espace, etc. Donc on peut imaginer que cette prochaine licence, ça pourrait être ça. Et moi, personnellement, ça me hyperait beaucoup. Voilà pour ce deuxième épisode de Vrai ou Faux sur Naughty Dog Mike. J'espère que vous avez kiffé et que vous êtes toujours au rendez-vous. J'attends dès maintenant eh ben, vos prochaines questions dans l'espace commentaire. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, eh ben, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous, prenez soin de vous, à bientôt.